Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Vite Pasteur. Cette semaine, ça a été une semaine un peu différente que d'habitude, quoique, pour être honnête, il n'y a pas vraiment de semaines pareilles les unes aux autres, mais quand même. Euh, D'abord, c'était lundi, le retour à l'école de mon fils. Donc, il faut reprendre la routine, les lunches, lui rappeler de recharger son Chromebook tous les soirs. C'est pas la fin du monde, mais c'est de retour. Ensuite, ben, les travaux de rénovation de notre cuisine qui, ont, qui se sont poursuivis. Il y a une pause pendant le temps des fêtes. Et c'est maintenant terminé depuis jeudi le 12. C'est fait, sauf un petit détail, mais bon, c'est 30 minutes. Maintenant, il va falloir payer. Non, mais ça va. L'argent a été mis de côté. Mais on voit l'impact de l'inflation et de l'augmentation des prix de construction. Oulala. Là là. J'ai eu beaucoup de rendez-vous euh, personnels et professionnels. Euh, je me suis blessé euh, au cou des nerfs de, de, de, de blessés avant Noël, donc j'ai débuté de la physio. Et oui, c'est ça la cinquantaine, hein, on ne rajeunit pas. Et euh, ma semaine elle, a pris un drôle de tournant avec, euh, à, au sujet du podcast « Question de croix ». N'oubliez pas en passant notre enregistrement du 21 janvier 2023 à 9h, heure de Montréal et à 15h, heure de Paris, Marseille, Zurich, Genève, Strasbourg, bref. Et vous pouvez voir cet enregistrement en direct en allant sur la chaîne YouTube de l'Église Sainte-Claire. Le lien est dans les messages de cette capsule et on vous verra on ne vous verra pas. Vous ne pourrez pas poser des questions de vive voix, mais vous pourrez poser des questions et laisser des commentaires dans la zone de clavardage. Je retourne. Le podcast, Question de courant. Euh, L'Église unie du Canada, à travers les fonds euh, pour les ministères en français, a mis de l'argent pour démarrer ce projet. Euh, malheureusement, pas assez pour couvrir un peu de salaire et les frais de ma co-animatrice Joanne. Ceci dit, elle a, elle a des contacts avec la Fondation pour l'aide du protestantisme réformé, qui est à Genève. Et elle, est, elle a beaucoup de contacts, cette Joanne. Franchement, là, chapeau. Bref, jeudi dernier, le 12, elle est allée visiter... Euh, l'équipe. Et elle a aussi rencontré euh, l'équipe des communications pour le Conseil mondial des églises, aussi à Genève, pour parler du projet. Bon, eux, un podcast, bon, oui, c'est bien que ce soit progressif, inclusif, oui, c'est bien une collaboration canado franco-suisse ah là ça a attiré leur attention. Bing bing bing bing bing. Ça de qui était très excité par pour ça, ils nous ont pisté vers le le WAC. Euh, quand j'étais jeune, on disait on va te lâcher un WAC, on disait je va, je vais t'appeler, mais non, ici c'est le World Association for Christme, euh, Christian Communication. Aller sur leur site web, ça n'a pas de l'air d'être en français, mais bref. Et toute cette nébuleuse-là, toutes ces personnes-là seraient peut-être intéressées à aider pour de la formation, pour des stages. Euh, ils ont même pisté que ça pourrait être une option de développer des liens avec les radios radio chrétiennes de l'Afrique francophone. Il y en a encore beaucoup, en tout cas en Amérique du Nord, je ne sais pas en, en Europe, mais bon, en Amérique du Nord, c'est anecdotique, mais euh, pas en Afrique francophone. Et euh, bref, il faut monter un dossier, naturellement. Et ça a beaucoup de potentiel, tout ça, mais c'est ça, il faut monter le dossier, il faut planifier, il faut réfléchir, il faut trouver le, le bon angle d'approche. Euh, ça ne se fait pas euh, comme ça, en tout cas, moi, je ne suis pas capable de faire ça comme ça, donc il faut penser à tout ça. Et aussi, il <rire> faut que je demande, à, faut que je commence à penser une... Demande de subvention pour Sainte-Claire. On a essentiellement deux bailleurs de fonds de léglise Unie, mais c'est comme deux enveloppes budgétaires différentes. Et il y en a une demande qui doit se faire avant le, pour le 11 février prochain. Donc, encore une fois, il faut monter un dossier. Euh, Puis ça, je le répète toujours, il y a beaucoup d'argent. Moi, ouais, je pense que je peux dire. Il y a beaucoup d'argent dans léglise Unie pour débuter des nouveaux projets, des projets euh, innovateurs, euh, des nouvelles initiatives. Mais lorsque c'est le temps de maintenir un nouveau projet, c'est une autre histoire. Et on arrive à ce moment-là à Sainte-Claire. Euh, ça commence à être plus difficile et on n'a pas encore trois ans. Et parfois, c'est un peu frustrant parce qu'il y a plusieurs études dont Certaines que l'Église unie du Canada, qui ont participé à ces études-là, qui disent en moyenne, une nouvelle paroisse pour être autosuffisante, c'est en Amérique du Nord, Canada États-Unis, c'est en moyenne huit ans. Et on n'a pas encore trois ans, ça commence à être difficile, il faut naviguer un peu tout ça. Et pour être très honnête, il faut commencer à penser à des plans B, des plans C, des plans D. Donc, encore une fois, beaucoup de choses à penser. Et je dois avouer que cette semaine, euh, je ressentais un peu de, de fatigue mentale. Euh, oui, j'ai eu une semaine de vacances entre Noël et Jour de l'An, mais... Honnêtement, c'est jamais reposant c est, c est, c est, euh, ces semaines-là parce que bon, il y a la famille, la belle famille, les, les amis, etc. Peut-être certains d'entre vous vont dire bon, ben, c'est ça la misère des riches, moi je suis seul. Euh, oui, euh, je suis privilégié, mais c'est quand même demandant. Euh, puis moi, je ne travaille pas de mes mains, je travaille de mon cerveau. Donc, euh, j'ai besoin de ces moments-là pour laisser les choses décanter, euh, pour les laisser les choses se reposer afin de continuer d'être créatif. Bref, écoutez notre balado « Question de croire » 21 janvier, si vous êtes intéressé à voir comment on procède et si vous avez des questions pour nous. Suivez-nous sur les médias sociaux, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Écoutez. Euh, en direct ou en, diffuse, ou en différé, nos services religieux, tous les liens sont sur notre page web eglisesainteclaire.org. Demeurez en santé. C'est pas fini. Puis en plus, c'est l'hiver, il y a plein de microbes euh, qui courent un peu partout. Je veux vous savoir en santé. Bye.